Le tout premier bobo. Un jour, il y a fort, fort longtemps, Coco a dit À tantôt Ce à quoi Kiki a répondu À tantôt, mon Coco Crass, qui pendant ce temps-là jouait tranquillement, a demandé Où qu'il est, papa Papa est parti Papa est parti a répété Crass. Avant d'aller voir s'il n'était pas parti par là. Mais par là, pas de papa. Tout à coup, qui voilà C'est maman ah, Gaffe au bobo, mon bébé Ouh là là oui. ouh Plouf Glou, glou, glou Dangereux, dangereux Allez, oust Oui, oui, allez, crasse Avant d'aller voir si papa était plutôt par ici. Mais par ici non plus, pas de papa Tout à coup, qui voilà C'est maman « Gaffe au Bobo mon bébé Oh là là là là Aïe, aïe, aïe !»« Blessure, sang, et après, croûte toute dure Dangereux, dangereux !»« Oui, oui, » a dit Kras. Avant de conclure, quand papa est parti, maman, toujours partout. « Oui, oui, allez, au dodo !» a dit Kiki, qui maintenant avait besoin d'un peu de repos. Mais Kras n'avait pas du tout sommeil. Alors, elle a réfléchi encore. Elle est allée voir si papa était parti tout là-bas, mais tout là-bas, toujours pas de papa. « Hum, » se dit Crasse, avant de glisser et de crier « Maman !» Boum Crasse a pleuré, pleuré, pleuré, mais maman n'est pas arrivée. « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« Maman, maman !»« Oh, mais c'est une bosse !» Boss « Boss C'est quoi boss ?» Kiki n'a pas eu le temps d'expliquer. Car à ce moment-là, Coco a fait son entrée. Coucou « Coucou Coco a ramené miam miam !» Mais Kiki a surtout remarqué que Coco avait aussi ramené un tas de bobos. « Oh là là là, là, là, là, là, là, là, là. !»« C'est rien !» a rassuré Coco. « C'est petit bobo, ça !»« Papa, moi aussi j'ai petit bobo !»« Oh C'est vrai !» a dit Coco. Petit petit, c'est grosse bosse ça. Mais regarde, moi aussi j'ai grosse bosse ici. Et, et gratinure ici, et Matoum là. Et oeil au beurre noir, orteil bleu, cicatrice, petite coupure, et même vieille croûte. Oui, oui, oui, oui, oui. Coco est le roi des bobos. Mais il n'y a pas de quoi faire coco Rico, a dit Kiki. Hmm. Enfin, Kiki est toujours là pour soigner son coco. Et sa petite crasse. Oh Mais crasse est partie. « Parti, mais parti où »« Peut-être crasse partie ramener d'autres bobos, comme Coco ?»« Oh, ah, pas de panique !» Elle dit Coco, complètement panique. Coco va trouver crasse avant qu'elle ramène Bobo. »« Oui, oui, vas-y. »« Cours, mon Coco, cours à Kiki, qui, en même temps, s'est dit, « Oh là là là, si crasse comme Coco, souci pour Kiki, pas encore fini. » La suite de l'histoire ne lui donnera pas tort. Encore Bobo, maman